En rond, ah, ça dépend oui. ce que tu as, oui. en couleur ou en noir et blanc. Yves, il y a deux ans que tu es parti, que le temps passe vite, trop vite. C'est comme si c'était hier, aujourd'hui, demain. Nous avions ensemble fait tant de choses, nous les Gilets jaunes. Et voilà que maintenant, deux ans que tu nous as quittés. Nous avons mangé, bu, partagé et échangé les soucis, les réunions quotidiennes avec toi. Et aussi partagé des projets d'espoir. Il y a tant de choses encore que nous aurions voulu faire tous ensemble. Mais cela semble s'arrêter. Et ce n'est plus ensemble que nous allons réaliser ce que tu espérais. Nous continuerons à se souvenir de toi. Et continuer à travailler à tout ce que tu attendais. Et à tout ce que tu espérais. Mais tu n'es plus là où tu étais, mais tu es là où nous sommes. Et deux années ont passé depuis ton départ. Ton souvenir demeure toujours présent dans nos cœurs. Et de savoir que là-haut, tu as trouvé la paix, la sérénité et le bonheur que tu mérites. Et le temps a su apaiser la douleur sans l'effacer. Nous, les Gilets jaunes, continuerons à honorer ta mémoire pour toujours. Nous nous mettons tous ensemble pour te souhaiter un joyeux anniversaire pour tes deux ans. Ivre de la part des gilets jaunes.